Le système d'exploitation Windows tient son nom du fait que l'interface graphique présente les documents et applications dans des cadres appelés fenêtres. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les différents éléments des fenêtres de Windows. D'abord, je vais lancer un bloc-notes à trois reprises. Ma première note. Ma seconde note. Puis ma troisième note. Selon la configuration de ma barre des tâches, les trois notes sont groupées sous une même icône sur celle-ci. Si je pointe sur l'icône du bloc notes dans la barre des tâches, je peux voir un aperçu des trois notes sans titre dans l'ordre dans lequel elles ont été créées. Pourtant, on ne voit qu'une seule note à l'écran, soit la troisième c'est que les trois fenêtres ont été ouvertes exactement les unes sur les autres. Si je clique sur la barre de titre au haut de la fenêtre de la troisième note et que je glisse vers le bas, on voit apparaître la seconde note derrière. Si je clique sur la barre de titre de la seconde note et que je la glisse vers la droite, on voit apparaître la première note. C'est la base du système de fenêtres Windows. Toutes les fenêtres dans Windows ont une barre de titre. C'est la grande barre horizontale au haut de la fenêtre. La barre de titre, comme son nom l'indique, donne le titre d'un document lorsqu'il y en a un, de même que le nom de l'application. Ici, c'est écrit sans titre parce que ma note n'a pas été sauvegardée, et juste à droite de sans titre, on voit bloc-notes, le nom de l'application. Comme on l'a vu un peu plus tôt, on peut déplacer une fenêtre en cliquant sur la barre de titre avec le bouton de gauche de la souris. On le tient enfoncé et on glisse la fenêtre à l'endroit désiré. À droite complètement de la barre de titre, on voit trois boutons. Une barre, un carré et un X. Ces trois boutons sont présents sur les barres de titre de toutes les fenêtres. La barre horizontale sert à réduire une fenêtre, c'est-à-dire à, à l'envoyer dans la barre des tâches. On peut rouvrir une fenêtre réduite de plusieurs façons. Ici, je vais le faire simplement à partir de la barre des tâches. Le bouton carré permet d'agrandir une fenêtre pour qu'elle occupe tout l'espace disponible à l'écran. Lorsqu'une fenêtre est agrandie, le bouton carré se transforme en deux petits carrés superposés, pour indiquer que l'on peut restaurer la fenêtre à sa taille d'origine avant qu'elle n'ait été agrandie. Finalement, le bouton en forme de X permet de fermer une fenêtre ou une application. Si un document n'a pas été enregistré, Windows vous demandera si vous voulez enregistrer les modifications. Attention, si vous cliquez sur « Ne pas enregistrer », vos modifications seront perdues. Sous la barre de titre du bloc-notes, on voit un menu contenant cinq items. Fichier, édition, format, affichage et point d'interrogation. Ce genre de menu est typique des anciennes applications Windows, vous en verrez encore à l'occasion. Les fenêtres d'applications plus modernes comme la suite Office ou le nouvel explorateur de fichiers Windows comportent d'autres éléments importants comme la barre d'outils accès rapide, le ruban, une barre d'état ou des menus de type hamburger comme on retrouve sur les téléphones mobiles ou sur les sites Web. Pour l'instant, restons-en aux éléments de base d'une fenêtre Windows. La barre de titre, les trois boutons standards à droite pour réduire, restaurer ou fermer la fenêtre, le menu et bien sûr l'espace principal du document ou de l'application.